Ok, si j'ai bien retenu ce qu'il m'a dit super comptable, donc je prends une société, une deuxième société, j'encapsule une holding ou je remonte sur une autre holding, je fais une société commerciale et puis je fais une foncière à côté, je fais une convention de trésorerie et je remonte tout ça, normalement je suis tranquille, je ne devrais pas trop payer d'impôts. Yo les esprits c'est Damien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si c'est ta première fois sur la chaîne, je te recommande fortement de cliquer sur le bouton s'abonner ainsi que sur la cloche pour recevoir toutes mes pépites sur l'investissement immobilier. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car j'ai un cadeau pour toi. Donc dans cette vidéo, on va voir rapidement une notion qui est l'abus de droit. Alors je ne suis pas avocat, pour ça euh, j'ai mon frangin, il n'y a pas de problème. mais j'ai fait un séminaire il n'y a pas longtemps, on était entre investisseurs immobiliers et il y a un comptable qui est venu nous parler du montage de SCI, société civile et à côté de ça des sociétés commerciales du style SAS, SARL, URL et il nous a parlé à un moment de l'abus de droit. Donc c'est assez simple, quand tu vas te faire contrôler, on va te demander pourquoi tu as fait ton montage. Et en fait, si tu me dis, j'ai fait mon montage pour pouvoir payer moins d'impôts, c'est en gros, tu vas dire à la personne qui te contrôle, s'il vous plaît, fouettez-moi. Et il faut inverser la situation. Imaginons que toi, maintenant, on te fasse le même discours et que tu as l'impression juste qu'on veut t'arnaquer. C'est ce qu'il a l'impression. Qu'est-ce que tu vas faire Tu vas sortir la kalachnikov et tu vas essayer de l'allumer. Donc, l'abus droit, en gros, c'est euh, avoir un discours qui ne va pas plaire euh, à la personne qui va te contrôler. Et lespère comptable disait à juste titre, souvent, le problème, ce n'est pas le montage qui est fait, c'est ce qu'on dit... Euh, à la personne qui contrôle. Et il disait que le, son souci, ce n'est pas euh, la technique du montage, c'est ce qu'a déjà dit le client qui se fait contrôler. Donc, ce que je t'encourage à faire, c'est comprendre les montages que tu vas faire. Il y a d'excellentes formations sur l'immobilier où on essaye de te pondre des, euh, des stratégies euh, avec les holdings, les machins, et c'est relativement pertinent. Par contre, attention, comprends tout de même ce que tu fais et prends conseil avec des professionnels. Et tout de suite, je ne suis pas un professionnel de euh, cette partie-là. Les professionnels dans cette partie, ce ne sont pas des formateurs sur YouTube. Nous ne sommes pas des professionnels des statuts, nous ne sommes pas des professionnels des holdings, nous ne sommes pas des experts comptables, nous ne sommes pas des notaires et nous ne sommes pas des avocats. Je n'ai pas honte à le dire, c'est pour ça que je m'associe avec mon frère qui est avocat au bureau de Paris. Je ne suis pas avocat, je n'ai pas fait les études pour, je ne suis pas tous les jours avec les textes, etc. Je ne suis pas expert comptable, c'est la même chose. Donc, je ne vais pas te produire des statuts. C'est un non-sens pour moi, chacun son métier. Par contre, je vais faire en sorte, par exemple, quand je travaille avec mon frère sur des projets, des personnes que j'accompagne, de lui donner ma, ma casquette de formateur professionnel en investissement immobilier pour que lui, il ramène son côté juridique. Et moi, je mets ça par rapport aux objectifs que j'ai travaillé avec la personne que j'accompagne. Mais... S'il te plaît, crois-moi, je ne suis pas un spécialiste qui peut te vendre des statuts juridiques ou qui peut te vendre un savoir comme un professionnel, un avocat sur les holdings. Ce n'est pas mon métier et tu n'as aucun formateur pour qui c'est son métier. Mon frère, il y a passé, et je l'ai vu <rire> quand j'étais plus petit, mais c'est assez gros comme étude pour ensuite bosser tous les jours au quotidien sur la partie juridique. Et pour parler d'expertise comptable, quand l'expert comptable nous a fait le, le, la présentation lors du séminaire, il m'a retourné le cerveau. Et je voulais te faire cette vidéo pour t'expliquer du coup euh, cette ce notion d'abus de droit. Donc l'abus de droit pour revenir, c'est avoir une, une seule motivation fiscale dans le choix que tu fais. Maintenant, il y a l'ordre dans lequel tu le fais. Si tu crées une holding puis une société civile immobilière, ce n'est pas un abus de droit, tu as fait les choses dans le bon sens. Si par contre, tu crées une société civile immobilière et derrière, tu crées ensuite la holding et seulement la holding, pour lui, par exemple, c'est un abus de droit parce que la justification de la création de ta holding sera fortement liée à la réduction fiscale pour remonter euh, ta trésorerie, etc., etc. Il faudrait bien évidemment y passer beaucoup, beaucoup plus de temps. Ce que j'ai fait, Là-dessus, c'est que j'ai euh, invité à mon prochain séminaire Focus et moi un fiscaliste qui sera là pour répondre à toutes tes questions et tes questions à toi, pas celles du voisin. C'est-à-dire qu'il n'interviendra pas sur scène pour faire une présentation magistrale. J'ai vu ça avec mon frère parce que c'est un fiscaliste qui travaille dans son cabinet. Il n'y a pas, c'est un non-sens de faire monter un fiscaliste sur scène pour te faire une présentation magistrale parce qu'en fait, la fiscalité, c'est très personnel par rapport à toi. Donc, ce que j'ai décidé avec mon frère, c'est que le fiscaliste sera là pour répondre à toutes tes questions pendant toutes les pauses. Même s'il faut que tu t'isoles à un moment pendant une présentation, tu pourras le faire. En fait, il va répondre au cas par cas plutôt que faire une présentation qui va servir en fait à rien. Et moi, comme tu sais, je veux que dans cette journée-là, je te fasse des présentations qui servent au maximum. Donc, il y aura en tout cas ça au séminaire Focusimo Live. Si tu as des questions entre-temps, n'hésite pas à me les poser en commentaire sur cette notion d'abus de droit. Je pourrais voir avec mon frère pour qu'il y réponde, quitte à ce qu'on fasse un live spécifique sur cette partie-là. Ça sera avec un grand plaisir. Et si tu as aimé cette vidéo, en tout cas, mets-moi un gros like. Partage-la à tes amis investisseurs et entrepreneurs. Et comme je te l'ai dit au début, j'ai un cadeau pour toi. C'est ma formation sur la simplification du droit et de la fiscalité. Donc C'est en partenariat avec mon frère avocat au Barreau de Paris. Tu trouveras le lien dans la description de la vidéo. Tu mets juste ton prénom et ton email et je te l'envoie immédiatement. Et comme toujours, à la fin de cette vidéo, qu'est-ce qu'on se dit Ne reste pas un consommateur, mais deviens un producteur. Passe à l'action, monte en compétence sur toute cette notion de fiscalité, de holding, d'abus de droit. Et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.